Bonjour à tous, nous sommes en direct, non pas en direct, mais en direct différé pour la saison 2 de Parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, une de mes anciennes élèves qui s'appelle Jeanne Lafaille. Elle hein, est Jeanne Alors avec ce célèbre gimmick, effectivement, du palmachot, avec lequel tu as grandi. Grâce hein, à vous <rire> C'est ça. Et donc, toi, tu as un parcours euh, pour tes. quel âge maintenant euh, 21 bientôt. 21. 21 bientôt, un parcours quand même qui est un demi-parcours, parce qu'il te reste encore beaucoup à vivre et tu vas nous en parler, <rire> mais un parcours qui est quand même extrêmement intéressant, extrêmement riche, particulièrement tourné vers, je crois, la création, mais on va y revenir. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Jeanne, euh, il y a très longtemps C'était quand tu étais mon élève en latin, mais surtout c'était un moment très particulier, c'est quand on a monté euh, la pièce de théâtre des Oiseaux d'Aristophane, et tu avais un rôle particulier qui était lequel <rire> Je faisais une déesse qui tombait du ciel. Ouais, elle tombait pas du ciel parce qu'on avait. On descendait du ciel. On avait tout harnaché parce qu'on avait un échafaudage sur la pièce de théâtre et toi, t'étais sanglé avec un baudrier et en fait on descendait. Donc t'étais un Deus ex machina en fait et tu arrivais avec de la fumée par c'est ça. Et tu as descendu, tu faisais tes paroles, etc. Et t'étais hyper contente. Et effectivement, il y avait plein de costumes. Je me souviens, on avait créé énormément de costumes. Alors je sais pas si c'est de là qu'est. N'est ta passion pour euh, costumes, tout ça euh, bah Alors, j'ai toujours euh, beaucoup aimé tout ce qui est euh, stylisme, euh, vêtements en règle générale. Et j'ai toujours baigné en fait dans un univers de théâtre euh, et de, ouais, de culture en règle générale. Donc, j'avais en fait un, envie de mêler un petit peu ces, ces deux passions. Euh, Comme tu parles bien. qui a amené au costume. Après, costume alors, aussi. justement, tu me parles d'un univers de théâtre et de culture. Mmh. Parce que, alors je connais un peu tes parents, <rire> euh, et on va revenir, hop, le flashback maintenant, parce que ça m'arrange bien, euh, à « il y a longtemps, ta petite enfance ». Oui. Et vas-y, c'est à toi. Alors Alors, <rire> je suis née dans une maison. <rire> <rire> euh, ben bah, Non, moi, je suis née à, à Lyon. Euh, ma première année, on l'a vécue à Lyon avec mes parents. Je suis la première de la fratrie. Euh, et on a déménagé au bout d'un an pour descendre à Pau. Euh, dans le sud-ouest, euh, c'est en dessous de Toulouse. Euh, là-bas, on est resté deux ans jusqu'à ce que ma sœur euh, naisse. Et puis, on est remonté très peu de temps après, parce que mes parents ne euh, se plaisaient pas du tout là-bas, finalement. Et c'était un peu compliqué euh, d'être loin des copains, finalement. <rire> et donc, euh, ils sont remontés à Lyon, mais ils sont remontés un petit peu en urgence. Donc, en fait, c'est un copain à eux qui leur ont trouvé la maison euh, dans laquelle on est encore maintenant. Maison qui est où à C'est-à-dire pas très loin effectivement d'ici parce qu'on. On... on reste dans les environs. Oui. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, on, bah on est encore dans cette maison-là hein, depuis maintenant 19 ans. 19 wow. ans. <rire> voilà. Et euh, alors, ta maman faisait quoi et ton papa faisait quoi avant Je sais que ta maman a eu un parcours aussi de vie qui a, qui a résonné avec le tien à un moment. Eh ben, alors mes deux parents sont infirmiers. Euh, donc, euh, ils ont travaillé pendant. Alors, ils se sont rencontrés dans leurs études d'infirmiers euh, sur Lyon. Ils travaillaient à la Croix-Rouge. Euh, mon père était euh, enseignant là-bas. Et, euh, et du coup, ma mère était une de ses élèves. Euh, et donc, euh, ils ont travaillé pendant un temps à la Croix-Rouge. Et après, euh, ils ont envie de bifurquer sur des... de la psychiatrie, en fait. Ma mère était en psychiatrie avec la petite enfance. Et mon père euh, accompagnait les gens qui étaient à la rue et, euh, pour les sortir de ces situations et les accompagner euh, vers euh, une nouvelle situation en fait. Et toi, tu as baigné là-dedans, c'est-à-dire dans un milieu qui est vraiment social, c'est-à-dire de l'aide, et tu as tout de suite avoir, eu cette relativité du monde en fait. Mmh. Hein, je me souviens, on a eu deux, trois euh, discussions déjà. Et euh, à un moment, ta maman, je crois, euh, elle, a eu, elle a changé de travail intégralement. Euh, et bien alors ça, ça, ça fait il n'y a pas si longtemps que ça en fait, euh, alors elle a, elle a arrêté la psychiatrie parce que c'était bah, très dur, hein. mmh. elle a fait la petite enfance, après elle a fait euh, les, les personnes âgées, et puis elle est passée en tant qu'infirmière scolaire euh, à la ville de Lyon, et alors là, oui en fait ça fait depuis le mois de, de janvier qu'elle a complètement arrêté. Et donc là, bah, elle est en recherche, elle chemine, comme elle, comme elle aime le dire. Et c'est mon père qui a arrêté aussi bah, il y a deux ans pour le coup, et qui fait une formation pour faire euh, art thérapeute euh, mmh. dans la danse. Mais je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir ces, ces, enfin, ces moyens de se transformer justement par l'art. Mmh. Et toi, effectivement, tu as baigné là-dedans dans ce milieu culturel. Alors le collège, justement, ça se pas, pas trop mal. Euh, je vois bien que tu as une fibre quelque part, hein, effectivement, euh, et il y a donc ce spectacle des oiseaux où c'est pas mal, tu apprends, tu bosses, les garçons t'intéressent aussi, donc c'est un peu compliqué de te <rire> de faire du genre vas-y travaille un petit peu, etc. Mais on sent quand même quelque chose. À t'arriver au lycée, alors pour moi, euh, je sais pas ce qui se passe, moi j'ai l'après, j'ai repris mmh. quand tu vas en dé -mad, mais on en reparlera après, donc le lycée, comment ça se gère cette voie artistique particulièrement euh, bah alors, la voie artistique, je l'avais déjà commencé depuis la primaire, en fait, euh, ça faisait... Euh, ouais, depuis le, le CE2 que je faisais du théâtre, euh, de la danse, euh, j'ai toujours euh, mélangé un peu les deux, au collège aussi. Et au lycée, j'ai continué à faire de la danse, et j'ai surtout pris l'option cinéma au lycée, donc qui m'a permis de continuer un petit peu dans cette branche euh, artistique. Dans euh, quel lycée euh, Au Val-de-Saône, à Trévoux. Ok, et c'était bien le, cette option Ouais, c'était génial. En plus, on avait un prof qui était extraordinaire... Euh, qui nous a permis de faire plein de, de festivals, le festival Lumière. Euh, on allait voir des, des, des films à Villefranche, à Annecy. Et puis tous les vendredis soirs, en fait, il avait réservé le cinéma de Trévoux. Et on avait la salle de cinéma pour nous. Et du coup, chaque année, il nous faisait deux à trois cycles de réalisateurs. Et donc tous les vendredis soirs, on allait voir ces films de réalisateurs le vendredi soir. Et on analysait les films avec lui au cinéma en grand écran, quoi. Donc c'était génial, c'était génial. Donc lycée, tu t'attends sur cinéma, ouais. seconde, première terminale, ouais. ça se passe pas mal. Ça se passe, euh, ça se passe <rire> plus ou moins bien, <rire> avec euh, les aléas de la vie. <rire> et euh, oui, voilà, euh, la scolarité, euh, bon, bah, ça m'a jamais vraiment intéressée, euh, l'école. <rire> moi. <donc, rire> J'aime bien comme tu me regardes, <rire> Ça, je suis désolée, monsieur, ouais, je vois. <rire> voilà, donc bah, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et puis bah, ça, ça s'est fait comme, c est, c est, comme ça s'est fait, mais... Euh, voilà, euh, c'est vrai que le cinéma m'a aidé à, à aller jusqu'au bout parce que ça me saoulait, hein. <rire> ça me saoulait, mais, euh, mais j'y suis allée jusqu'au bout. Et, oui. et à côté de assez. ça, pourtant, tu es, pas... es toujours volontaire, je me souviens, là, tu l'as aidé récemment, là. mais tu es toujours prête à faire des travaux manuels ou euh, aider, je pense aux vendants, je pense à, effectivement aux pommes, tu as toujours été une relation proche de nature, toi. Oui, et ben, oui après, c'est vrai que cette relation, euh, comme tu dis, avec la nature... Euh, ça s'est beaucoup développé euh, après, euh, où euh, bah, pour les petits boulots, les jobs mmh. d'été, euh, bah, j'avais pas envie d'être enfermée, en fait, à faire euh, caissière dans un magasin pour gagner un peu d'argent. Euh, je trouvais ça con, du coup, bah, je préférais aller faire des, des saisons, où certes, c'était un peu plus dur au niveau du travail physique. Et, euh... Alors, caissière, je relate, pour ceux qui nous écoutent, caissière, c'est quand même super difficile pour n'importe quoi. Mais effectivement, les Mais deux, deux sont difficiles selon, selon les les manières de fonctionner. Mais ah oui. les, les saisons, c'est quand même ouais, costaud. Enfin, pour ceux qui l'ont fait, on, ah oui. on voit bien. Mais en fait, c'est surtout que je n'avais pas envie d'être à l'intérieur. donc euh, <rire> Moi, je voulais être dehors euh, parce que pendant les études, euh, j'étais enfermée dans mon petit appartement. Euh, bah, ouais, je n'avais pas de jardin alors que j'ai grandi à la campagne. Donc, bah, avoir un jardin, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui manque quand on grandit dans un, entouré de, de verdure comme ça. Donc bah, c'est vrai que l'été, c'était le moment où bah, je me retrouvais dehors et j'étais en mode bon, bah, j'ai pas envie de rester enfermée, alors que j'étais enfermée déjà toute l'année. Donc bah, je vais aller travailler dans les champs, je vais ramasser des cerises, euh, des salades, euh, des piments, euh, Tout. <rire> le maïs, euh, voilà, j'ai un peu fait Là, cette année, j'ai fait les vendanges. Euh, et c'est chouette, moi, ça me plaît, c'est différent. Généralement, en plus, les saisons comme ça, bah, ça regroupe plein de jeunes, donc euh, bah, c'est aussi un moyen de rencontrer du monde. Euh, mm. Bah, alors, euh, oui, c'est vrai que déjà, moi, mes études, je suis partie loin pour les faire. Je ne suis pas restée à Lyon. Mais euh, bah, en principe, on pourrait se dire, bon, bah, l'été, je reviens autour de Lyon pour voir les copains, la famille. Non, bah, pas forcément. <rire> je repartais un petit peu à droite, à gauche. Euh, euh, je suis allée à Agen pour faire du maïs, alors qu'il bah, devait ah, y bien. avoir des. Oui, voilà. Oui, alors qu'on a pas. En, plus en, près, quoi. On quoi. Donc... mangé pourtant Oui. Tu n'étais pas à Agen Non. Voilà, voilà. Voilà, voilà. <rire> Elles sont géniales ces blagues, <rire> Toujours, <rire> Toujours. <rire> Donc on arrive, donc tu me parles effectivement, tes études, on va y venir. Euh, tu as droit à Parcoursup J'ai le droit à Parcoursup, cette magnifique plateforme. Donc tu aimais quel type de vœux, et comment tu choisis d'ailleurs ce que tu vas faire Oui, alors en terminale, moi j'étais en terminale L, euh, littéraire, donc euh, spé, ciné. Euh, je, je, en fait, j'ai jamais eu une idée très précise de ce que je voulais faire de ma vie. Hein. <rire> Il y en a qui, qui ont oui, je cette idée est et, et Ils sont en mode « Ok, moi, je vais faire ça. Et puis, bah, ok, super, bah, moi, non. <rire> » Donc, bah, l'idée, c'était un peu d'explorer. Donc, la première année d'études, en fait, euh, j'ai demandé des choses qui touchaient au théâtre, mais qui ne s'enfonçaient pas forcément dans une spécialité tout de suite. Euh, donc, j'avais demandé des facs d'art du spectacle. J'avais demandé un dust théâtre. Euh, ah, c'est demandé... quoi, dust Alors, le dust, c'est ce que je suis allée faire, du coup, à Aix-en-Provence. C'est une formation bah, qui ressemble un peu à la fac d'art du spectacle, sauf qu'en plus, ça amène une mention pratique à tout ça. Okay. Et donc, bah, à côté des cours euh, théoriques euh, de dramaturgie et tout le, tout le bazar, il euh, y a bah, des cours de, de théâtre en tant qu'acteur. Il y, euh, y a des choses qui touchent un peu plus aux pratiques. Quoi. Donc, c'était intéressant, mais ça ne m'a pas plu parce que la fac, euh, ce n'était pas fait du tout pour moi. Pourquoi euh, bah, alors, la fac, c'est un, un endroit qui peut, pas, qui peut convenir à certaines personnes, hein, mais en fait, il faut être très cadré, euh, ce, non, mmh. ce qui n'était pas mon cas. Euh, <rire> euh, et puis, ouais, non, bah, okay. euh, on, on a vite fait de, de se laisser euh, aller et de, de, de, bah, de si, si tu as envie de ne pas aller en cours, tu n'y vas pas, quoi. Il n'y a personne mmh. qui va être derrière à te dire, OK, ben bah, non, là, tu viens, tu travailles. Puis quand, bah, quand ça ne t'intéresse pas forcément ce qui se passe en cours, bah, il y a la motivation qui est pas forcément là et donc c'est vrai que moi très rapidement en fait je me suis dit bon bah ouais non cette formation c'est pas pour moi je vais faire quelque chose l'année prochaine donc bah j'y allais mais sans plus de conviction et voilà j'ai pris voilà j'ai pris ce qu'il y avait à prendre mais, <rire> okay. mais vu qu'il n'y avait pas voilà le, le cadre derrière qui t'oblige à y aller bah d'y aller sans plus aussi quoi <rire> ok donc fin fin de première année de fac Comment t'en arrives à trouver, justement, le Dead mad. Tu vas nous dire ce que c'est, dead ouais. made. Euh, parce que t'as à Aix, c'est cieux et toi tu vas atterrir dans le Jura. Ouais. Vas-y. Eh ben, alors, le, déjà, quand j'ai fini cette année, euh, j'hésitais entre deux voix euh, dans le milieu du théâtre. C'était euh, l'actora ou euh, le costume de scène. Et donc bah, j'ai envoyé en fait des demandes sur Parcoursup, cette merveilleuse plateforme, <rire> un petit peu partout, là où il y avait des propositions. Et il y avait donc une, une prépa à saint étienne pour faire euh, comédien, mmh. qui est préparée après aux, aux écoles supérieures, euh, comme l'ENSAT et plein d'autres de, écoles de, de comédiens, euh, mmh. voilà. Et à côté de ça, j'ai envoyé des demandes en DNMAD, donc c'est un diplôme national des métiers d'art et du design, euh, le nouveau DMA en fait, okay. un diplôme de métiers d'art qui a été réformé bah, l'année avant que je, je, je rentre t dans avec... cette ouais. formation. Euh, donc c'était tout nouveau, euh, c'était pas très bien expliqué de ce qu'il allait avoir dans la formation ou quoi. Et en costume de scène, en fait, il y a six écoles en France qui proposent ça. Okay. Donc j'envoie bah, ma demande de partout. J'ai été prise à Dole dans le Jura, et c'est tout, <rire> donc je suis allée à Dole Et voilà, euh, donc je me retrouve... Euh... Alors c'est en combien d'années, d'ailleurs C'est en trois ans, c'est okay. en trois ans. Alors le DEMA, c'était en deux ans. Là, ils ont rajouté une année parce que, en fait, le DEMA, avant, il fallait faire une prépa oui. artistique pour pouvoir y accéder. Là, l'idée du Dema c'est qu'on puisse y aller directement post-bac. Donc je me retrouve dans cette formation euh, qui mélange, du coup, plusieurs, plusieurs euh, euh, niveaux oui. d'études. Hein. Parce qu'il y avait des gens qui sortaient du bac, il y, avait, il y en avait qui avaient fait une prépa, et il y en avait qui avaient déjà fait une licence complète en quelque chose de complètement différent. Je trouve ça vachement bien quand même ce mélange de toutes ces ouais. personnes. Ça, c'est vrai que c'était vachement intéressant parce que du coup... Euh, bah, et puis on venait de milieux complètement différents mmh. les uns des autres. Et ça qui était bien aussi, c'est que ça prenait pas forcément que des gens qui avaient des capacités en couture ou oui. quoi que ce soit. Parce qu'on se dit quand même, costumière, il bon, bah, faut savoir coudre. Moi, je suis arrivée là-bas, euh, j'avais cousu deux fois avec ma grand-mère pour faire des sacs à main, quoi, donc euh... <rire> la couture, j'y connaissais absolument rien. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'aimais bien euh, créer, que j'aimais beaucoup le domaine euh, textile euh, et du style et tout ça, et que j'aimais beaucoup le théâtre, et donc ça m'intéressait. Et il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'avec mon dust, on avait fait un, un stage à la fin de l'année, et moi, je l'avais fait alors, en tant qu'habilleuse, pas costumière, euh, sur le festival d'Avignon. Ça, c'est tellement fantastique. Et donc, euh, c'était super chouette. Tu avais fait quoi exactement là-bas ben, Alors, habilleuse, euh, du coup, j'avais suivi une, euh, une troupe qui avait donc, euh, ses représentations dans un petit théâtre à Avignon pendant le festival. Et donc, moi, bah, je m'occupais de, de gérer les costumes sur place. Donc, en principe, quand on est habilleuse, le métier d'habilleuse, c'est de, bah, de s'occuper des costumes qui sont déjà faits. Mais euh, bah, si jamais il y a une couture qui craque, eh ben, on est là pour la reprendre. Mmh. On est là pour euh, l'entretien, parce que bah, euh, quand on fait le festival, c'est pendant un mois non-stop. Ouais. Les costumes, euh, on les utilise tous les jours. On n'a pas le temps de les emmener au pressing euh, ou quoi que ce soit pour les laver. Donc, il bah, y a des méthodes pour désinfecter. Il faut oui. les repasser. faut... Voilà, c'est de la préparation rapide. Et puis surtout, en fait, j'aidais les comédiennes, c'était uniquement des comédiennes, à s'habiller pendant la représentation. Et euh, ça t'a plu Le côté speed Enfin, vraiment, c'est du théâtre C'était super intéressant. C'est un métier qui est... Euh... Ouais, c'est intéressant. C'est pas la partie que je préfère, mmh. parce que euh... bah, moi, ce que je préfère, c'était la création. Et que bah, là, euh, tout le boulot est déjà fait, en fait. L'avantage, la... c'est que tu as le contact avec euh... les artistes, avec les artistes mmh. et ça, c'est super. Parce que tu es baigné dedans, et puis le Festival d'Avignon, c'est génial. Oui. En plus, on, on, elle me faisait faire les parades avec elle, donc on allait parader dans les rues d'Avignon pour vendre la pièce. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop le festival, c'est quelque chose qui se fait bien. Les pièces, enfin, les comédiens déambulent dans les rues en mode, bon, ce soir, venez voir la pièce, <rire> <rire> Carmen de la Cancion. Ah si, ah si, la sienne d'alek mais c'était super chouette et euh, donc euh, on était là, on balançait des pétales rouges dans la rue euh, <rire> et on distribuait les tracts de la pièce euh, à tout le monde quoi. Donc c'était super comme expérience. Est... Je suis allée afficher, euh, parce qu'il un euh, Avignon, euh, au mois de juillet, bah, c'est des affiches de partout, au mur, au plafond, au sol. Euh, <rire> partout, où partout où ça peut contenir des affiches, il y a des affiches. Les, les arbres, les buissons, partout. Donc c'est super aussi de pouvoir euh, participer à cet affichage-là. Et, euh, et donc euh, voilà, je, enfin, moi, je faisais un petit peu de tout ça. Et euh, du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir baigner là-dedans et puis de rencontrer du monde comme ça. Ok, donc tu pars avec ça, en, donc plein la tête, plein d'étoiles, etc. Voilà. Tu arrives en D&MAD et là, tes premières... Tes premiers temps, ça se passe comment et qu'est-ce que tu étudies Comment ça se gère ça Alors, euh, déjà dans ma formation en costume, le DN Math, ça mêlait euh, théorie et pratique. Mmh. Donc on avait bah, des cours de couture parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais aucune notion. Mais il y en avait qui sortaient de, des fois euh, 3-4 années... Euh, bah, soit d'un bac pro couture, soit qui avait déjà fait des, des formations post-bac en couture. Et donc il y en avait qui avaient déjà un bon niveau. Donc On était vraiment mélangés euh, entre des gens qui n'avaient jamais fait de couture de leur vie et il y en avait qui en avaient déjà fait longtemps. Et donc bah, les profs, elles devaient jongler un petit peu avec ces deux niveaux-là et prendre en compte le fait qu'il y en ait qui ne connaissent rien du tout. Et donc voilà, c'était un peu la difficulté. Et... Ouais, elle est en plus, euh, elle sortait tout juste du DMA où tout le monde savait coudre. Ah ok, Donc, devoir euh, s'adapter comme ça des gens. Euh, ah, mais d'accord, il y en a qui ne savent pas coudre du tout. Bon, bah ok, <rire> on va faire avec. Euh, ah, vous savez pas ce que c'est une couture droite Bon, bah ok, okay on, va on, va <rire> filles, bon, <rire> on va faire avec. Les filles, montrez-leur. Non, bon, d'accord. On va faire avec. <Ou> voilà, <sans. rire> donc en fait, c'était un peu du bidouillage euh, ce diplôme, vraiment, parce qu'ils n'avaient pas de critères mm. d'évaluation, ils n'avaient pas de programme à nous faire faire euh, et la première année c'était chaud pour eux aussi hein, quand même ah parce ouais. que pour vous j'imagine bien le merdier ah mais, ouais, pour, non, mais pour pour, pour, eux aussi, pour, hein. pour tout le monde en fait ce ouais. diplôme maintenant ça doit prendre on doit commencer à avoir une certaine régularisation ou pas euh, tu sais pas plus ou moins, ou moins. plus ou moins oui, d'accord mais tu vas nous en parler ça, après ouais c'est encore un peu brouillon on va dire après c'est dans mon, dans alors mon je sais et... que tous les ne sont pas forcément similaires non non, non, en fait, euh, alors déjà, les DNMAD, il y en a pour euh, plein de formations différentes. Ce n'est pas que costumière c'est tous les métiers d'art euh, mm. et de design, c'est dans le nom. Donc, il y en a plein. Ça peut aller d'horlogerie euh, à maroquinerie. Euh, il me semble qu'il euh, y a même des menuisiers en DNMAD. Il enfin, mm. y, y a vraiment un peu de tout, donc euh, c'est bien, c'est divers. Et alors, le DNMAD, c'est normalement relié à la fac. On était censé aller faire euh, une journée à la fac euh, avec euh, tous les autres DNMAD et pas forcément que le costume, du mmh. coup, mais de la région, chose qui ne s'est pas faite parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. C'est vrai, il y a eu le Covid, voilà. <rire> c'est vrai. <rire> parce que du coup, là, moi, la première année que j'ai fait en DNMAD, bah, c'était la première année du Covid, donc on a eu les six premiers mois qui se sont très bien passés, wow. enfin, très bien passés, voilà, avec les bidouillages des oui, profs. Oui, ça euh... s'est passé, vous découvrez, tu voilà. t'es fait des amitiés, c'est cool. C'est ça, euh, et puis bah, à partir de mars, on était confinés, euh, <rire> dans une formation où il y a quand même la moitié des cours où c'est du pratique, bah, c'était un peu compliqué. Euh, bah, en fait, personne n'était préparé à ça, que ce soit nous comme les profs, mmh. euh, on n'avait pas du tout prévu qu'on allait être en distanciel comme ça pendant aussi longtemps. Comment t'as géré d'ailleurs le confinement, toi Parce que tu étais euh, là-bas, étais à... Non. Étais... non, non je suis rentrée... T es retournée à la campagne. Ouais, ouais, je suis rentrée chez mes parents. ah non non euh, Parce qu'on je... a senti le truc venir, ok, bon bah, ils ont commencé en nous disant bon allez, c'est deux semaines, euh, euh, et après vous rentrez, et on est en mode Ouais, bah va, même si c'est que deux semaines, on va quand même rentrer chez les parents parce qu'on mmh. sait jamais, jamais comment ça va finir. Parce qu'on n'avait plus le droit de bouger, de mmh. se déplacer ou quoi que ce soit. Une fois qu'on était confiné, moi, j'avais pas de, de oui, moyen de rentrer autre que le train. Donc je pouvais pas m'agouiller en mode « Ok, je prends la voiture et je rentre chez mes parents discrètement ». Là, j'étais coincée, donc euh, le premier jour qu'ils ont dit ça, moi, j'ai dit « Allez, je rentre, <rire> pas de problème, je rentre chez les parents ». Et puis, bah, du coup, j'ai con... alterné entre chez mes parents, chez les parents de mon copain, euh, mm. et puis ça, ça s'est bien passé. Qui euh... lui aussi fait un métier, enfin, une formation qui, dans charpente c'est ça Oui, c'est ça, On reviendra il après charpentier, donc euh, bah, il est rentré aussi. Euh, mm. il, est, il a eu un confinement moins grand parce que lui, il est en alternance, donc il travaillait à côté. Et vu que c'est les charpentiers, bah, c'était un métier qui était considéré comme. Euh... Bah, c'est important. Enfin c'était important, c'était ouais. vital quand tu as un toit qui s'effondre. Fout... Voilà Il enfin, faut ça. réparer quoi. C'est ça, c'est ça. Ok Et donc. On pouvait pas faire en distanciel quoi. Donc, euh... Et vous avez eu des cours en distanciel ou pas Eh ben tous les cours théoriques donc dramaturgie, hmm. euh, philo, on a eu un peu, on a eu un peu d'anglais relativement. Euh, ça les profs nous envoyaient des cours au début. Puis on leur a dit, ouais, bah, là, ça fait un mois qu'on a vu personne. Est-ce qu'on pourrait faire des cours en visio, s'il vous plaît okay. là, on, on en a marre de voir nos parents, c'est tout. Là, <rire> c'est plus possible. Donc, euh, voilà. Euh, donc, on a fait deux, trois cours en visio qui, qui étaient catastrophiques parce que bah, tout le monde n'avait pas une bonne connexion, moi comprise. Ça, euh, <rire> c'est clair, j'en souviens. C'était le bout. Ouais, ouais, voilà. Donc, non, c'était compliqué à gérer. Et, et puis, bah, tout ce qui était pratique, en fait, le prof. Mm. Euh, elle ne savait pas trop quoi faire, quoi. Et on avait, par chance, elle nous avait donné euh, du tissu pour euh, qu'on puisse faire euh, une fraise. Euh, une fraise, c'est les, les tours de cou euh, qui sont un peu larges que les, les hommes, même les femmes, portaient à euh, une certaine époque. Et donc, euh, elle nous avait donné ça à faire. C'est quelque chose qui pouvait se faire à la main. Donc, euh, ça tombait bien parce que tout le monde n'avait pas de machine. Moi, je n'avais pas de machine pendant le confinement, donc je ne pouvais, pouvais pas coudre ou, ou quoi que ce mmh. soit. Et je n'étais pas la seule dans cette situation-là. Donc, bah... Tous les cours de pratique de couture, en fait, euh, elles ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc en couture, euh, tout ce qu'elles ont réussi à nous trouver à faire faire, c'était de la teinture végétale. Sauf que, bah, va faire de la teinture végétale euh, quand tu as accès à rien. Euh, bah, tu vas chercher euh, des, deux, trois petites plantes dans ton jardin euh, et puis tu vois si ça marche. Bon, moi, ça a pas très bien fonctionné. <rire> voilà. Euh, et puis, bah, voilà, la prof d'art, pour euh, bon, moi, elle était un peu à l'ouest... Euh, elle nous envoyait des photos et nous disait Bon, bah, vous reproduisez ça. Euh... Ouais, ça, ça pouvait être chaud. En plus, ouais. sur une première année de maths, plus le Covid. C'est ça. Ouais, tu as eu ta, la totale. Tout le monde a eu total. totale. Voilà. Okay. Donc, tu me termines ton Covid pendant mal an. Voilà. Et bah, on n'a pas repris les cours avant la, septembre, en fait. Hein. Ouais. On n'est pas rentré euh, avant septembre en cours. Donc, en septembre, on reprend. On, au final, on n'a eu que six mois réels de cours. Euh, en un an, <rire> on a la moitié de nos cours pratiques qui ont sauté. Donc euh, bah pour celles qui n'avaient pas d'expérience, bah, ça a pas mal pesé. Ouais. Donc on commence cette deuxième année euh, bah, toujours quand même en baignant dans une atmosphère euh, bien covidée, ouais, avec COVID, euh, des ça, restrictions, ouais. euh, tout ce qui était culturel était fermé. Été Tous été les théâtres étaient fermés. Ouais. Enfin, euh, on ne pouvait rien faire. Ouais. On pouvait rien faire. Et la deuxième année, c'est censé être l'année où on fait trois mois de stage euh, ouais. Voilà, donc va, mmh. faire, va trouver trois mois de stage quand tout le milieu culturel est fermé. Bah, bonne chance, <rire> bonne chance, voilà. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais eu euh, des contacts à l'Opéra de Paris. Donc j'ai pu faire trois semaines sur les trois mois là-bas. Elle raconte. Et donc euh, c'était à la fois génial et à la fois très étrange parce qu'on était toujours... Bah, tout était fermé. J'arrive à Paris, il bah, y avait le confinement à 18h. Tout le monde devait être chez soi à 18h, wow. donc euh, bah, super, la vie parisienne, <rire> on ne peut pas trop sortir. <rire> Moi, j'allais au boulot, je rentrais. Bon, bah, je me fermais dans l'appartement. Je, je, je squattais chez ma cousine, qui était une coloc où ils étaient cinq dedans. <rire> donc euh, bon, bah voilà. Déjà, je voyais du monde, c'était mmh. toujours mieux que rien. <rire> voilà. Mais sinon, le stage en lui-même, c'était impressionnant. J'étais à Bastille, euh, dans l'atelier dans flou. Euh, il y a deux ateliers de, de costumes à, à l'Opéra Bastille, donc l'atelier flou et l'atelier tailleur. Euh, la différence entre les deux, c'est que flou, c'est tout ce qui touche aux costumes féminins, et tailleur, c'est tout ce qui touche aux costumes masculins. D'accord, une différence. Enfin, destiné, euh, ouais, ah, non. destiné à, à avoir une représentation masculine représentation mm. masculine pas forcément pour des comédiens mm. mas masculins euh, ou féminins mm. peu importe euh, parce qu'on a fait des robes euh, pour des travestis euh, mm. pendant euh, pour un opéra euh, voilà et donc moi j'arrive sur une production qui était incroyable parce que ça arrive pas pas forcément tout le temps maintenant à l'opéra il y a beaucoup de de, de de mise en scène moderne avec euh, bah, des, des costumes qui sont pris dans la récupération, ou des medouillages à faire, mais là, je suis tombée sur une production donc c'était Aïda, et Bernie avec euh, des, ouais. des costumes historiques euh, incroyables, quoi. Euh, et le travail qu'il y avait à faire, c'était génial, parce que, du coup, il y avait des... Bon, ce n'était pas des méthodes de, historiques qu'on utilisait. Mais on rendait l'historique. Mais on, ouais, visuellement, il fallait que ça rende hyper historique, quoi. Donc c'était trop cool, c'était vraiment super. Tes horaires, c'était conditionné par le Covid ou... Euh, non, non, non, euh, les horaires, non, Et en fait, l'Opéra, c'est particulier parce que vu que c'est une très grosse entreprise, mmh. euh, ils continuaient de travailler comme si on allait leur dire « Ok, demain, ça réouvre ». Et sauf qu'une production comme Aïda, pour te donner un ordre d'idée, ils ont commencé à travailler dessus euh, en juin. Oui, pour... Et la représentation se jouait en mars, euh, si bon, avril ouais, de l'année la, Tout le temps, tout le temps, tout le donc, temps. Hein. Euh, et, et tout le monde travaillait dessus, mm. donc l'avantage en plus à l'Opéra Bastille, c'est que tu as tout le monde qui travaille, donc il n'y a pas que les costumiers. Tu as l'atelier euh, du décor, des, et puis le décor, en fait, c'est réparti en plusieurs, euh, plusieurs étapes. Tu as euh, l'atelier menuisier, sculpture, peinture. Euh, c'est incroyable. C'est une ruche, et vous voyez tous les ça. uns les autres, c'est génial et de travailler tout, tout en symbiose. Enfin, ce qu'on a fait sur les spectacles, mmh. euh, la, la régie, enfin, toi aussi, euh, sur l'ENS, ou même sur, sur Antigone, et on travaillait à peu près tous en même temps. C'est le même principe des spectacles pour avancer, c'est génial. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu, quand tu vas d'un endroit à un autre, bah, tu vois les ateliers des uns, des autres, et à la fin, on m'a fait visiter tout l'opéra avec tous les ateliers. C'est incroyable. Déjà, il y a, euh, je crois, une vingtaine d'étages, avec que des ateliers de fabrication, de, de plein de choses différentes. C'est incroyable. C'est impressionnant. Tu as vraiment un, un, un condensé euh, d'art qui est vraiment euh, au même endroit. C'est waouh. Tu bailes là-dedans, tu vas dire, ok, c'est trop cool. <rire> tu as tout l'envers <rire> du décor de l'opéra et tout. Puis j'ai pu monter sur scène. Ça aussi, c'est impressionnant parce que la scène, elle bouge. C'est un plateau tournant, il me semble. C'est pas un plateau tournant. Mais par contre, la scène, elle, elle peut monter et descendre. C'est-à-dire ça, pardon. -à -dire que le plateau, euh, tu as tout le décor dessus, le plateau peut descendre jusqu'à l'étage moins 7 et être euh, ramené avec un autre décor qui arrive de derrière, qui se coulisse et qui se ramène à l'avant. C'est un truc de fascinant. dingue. C'est un truc de dingue. Parce qu'en gros, eux, ils gardent tous les décors de toutes les productions qu'ils font en, au sous-sol. Ce stockage. Ah ouais, oh. ah c'est un, un, un truc de malade. Pareil pour tous les costumes. Qui du coup des fois sont réutilisés quand oui. ils refont les productions parce que l'Opéra de Paris joue principalement des productions qu'ils font eux mm. et c'est peu arriver que ces productions là soient rejouées quelques années après pas forcément avec les mêmes comédiens mm. et du coup au niveau les des costumes c'est ouais. très intéressant parce que vu qu'on fait en principe du sur mesure pour les comédiens les figurants et tout ça et eh ben, on a tendance, des fois, à, quand on réutilise des costumes, à devoir faire des retouches. À... Ok, il faut rétrécir. Ok, bah, là, il faut agrandir. Comment on fait pour Mais agrandir Agrandir, agrandir des petits <rire> <rire> Ça ne peut pas. Donc, euh, en fait, c'était incroyable. C'était ultra intéressant et euh, c'était chouette. Tu apprends beaucoup enfin, ouais. tout ça. Donc, oui, ouais. tu rentres à Dole après Non, je rentre pas à Dole. Je ne rentre pas à Dole. Parce que j'ai encore, euh, en principe, deux mois de stage à faire. Euh, voilà, j'ai un peu trouvé où j'ai pu, donc je suis allée dans un petit atelier de corsetterie où elles étaient deux, elles venaient mmh. d'ouvrir à Quincieux. Euh, C'était pas terrible, mais euh, bon voilà, je, je suis allée là où j'ai pu, euh, puis bah, j'ai tiré ce que j'ai pu de, de, de ce que oui, j'avais. parce fait, que tu apprends quoi. toujours plein de choses. Voilà. Déjà, terme. je, je m'estime heureuse d'avoir pu mmh. faire mes trois mois de stage, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu les remplir en fait. Il y en a qui ont eu ouais, quatre semaines sur les trois mois. Donc, euh, ouais, c'était terrible, quoi. Non, on, a, on a vraiment été pris euh, dans le feu du, du truc où bah, tout est fermé, et bah, démerdez-vous. Puis les profs qui ne nous ont absolument pas aidés pour trouver nos stages ou quoi que ce soit, donc euh, c'était vraiment démerdez-vous, quoi. Waouh. Voilà. Ok, donc deuxième et troisième année. Voilà. Donc, euh, la deuxième année, bah, elle se fait comme elle se fait avec le Covid. C'était compliqué. En plus, là, je commençais à réaliser que... Tout dans le métier de, enfin, mmh. de costumier ne me plaisait pas forcément, les stages ont confirmé ça. Euh, que Moi, j'étais plus axée sur la création que sur la réalisation. C'est bien, au moins tu arrives à ouais. avoir un focus sur ce que tu veux. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, euh, vu que nous, notre formation on était quand même vachement plus axée sur la réalisation, mmh. bah, ça me faisait un peu chier. <rire> ça me faisait un peu chier, mais bon, en même temps là, j'étais tombée dans une école qui était privée, qui était payante. Ça faisait déjà trois ans que j'étais en études sup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller jusqu'au bout du diplôme, et euh, puis je vais, je vais essayer de, de faire ce qu'il faut pour, pour, pour tirer le diplôme, et puis basta, quoi. Mmh. Donc, j'ai vu ton book, effectivement, au fur et à mesure, que tu fais, enfin, c'est ton mémoire, on va dire. Mmh. Entre-temps, je te remercie, donc, tu es venu sur Antigone pour mmh. les dessins, etc. C'était cool, ça faisait, bah, faisait quelqu'un qui travaillait dans, dans les costumes aussi, et pour les élèves, ça leur a montré, effectivement, plein de trucs, mmh. j'ai adoré pour ça. Et après, donc toi, tu termines, enfin, tu fais au forceps hein, ton, ton bouc à un mmh. moment parce qu'il faut terminer ton année et la valider. Donc, je t'ai vu à des moments bosser, tout mmh. ça. Vas-y. Eh ben, alors, la je dernière que... année du DNMAD, c'est… C'est du le... taf. C'est mmh. du taf, mais en fait, euh, c'est hyper brouillon. Et le truc, c'est qu'on a été hyper mal aiguillés là-dessus. Et euh, ouais, mais en fait, les profs n'avaient pas les mêmes critères d'évaluation que le jury qu'on avait après donc c'était galère de ouf, en fait, on, on était dans le flou jusqu'à la dernière semaine avant de, l'oral de présentation du, du mémoire, parce qu'on avait un mémoire à présenter en janvier. Un mémoire, c'est un livre, enfin, c'est une, ouais, une sorte de livre. Bah, et puis, alors, c'est un peu ridicule, hein, parce que c'est 10 000 caractères maximum, donc c'est rien du tout, et après, tu, tu rajoutes le nombre d'annexes que tu veux, tu vois, donc, mais... tu peux avoir ça d'annexe et ça de mémoire. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, non, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était ridicule. C'était ridicule parce qu'il fallait que tu aies un thème, une thématique qu'on c'est nous-mêmes mmh. qui tourne un peu autour du costume de scène, des problématiques qu'on pourrait aborder ou quoi que ce soit. Euh, moi, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu expérimental. Euh, C'est-à-dire euh, comment réaliser un, un costume de scène de façon éco-responsable. C'est Mais que... tu avais déjà travaillé dans, sur les culottes pour les règles, il me semble. Oui, ça c'était pendant, pendant ouais, mon stage, on stage Et on avait parlé effectivement sur toute la, la, la recyclabilité des mmh. produits et, ouais. qui est aujourd'hui le truc hyper important. Ouais. Et c'est quand même vachement bien que tu aies bossé sur ce truc expérimental, mais c'est expérimental, comme ça, son nom l'indique. Donc ça peut ça. susciter l'engouement ou pas. C'est ça <rire> Ça a pas trop suscité l'engouement de la part du jury, ma foi. Tant pis, moi j'ai fait ce que j'ai fait. Après, en fait, la dernière année, moi, j'ai vraiment tiré sur les cordes pour aller jusqu'au bout, parce que je n'en pouvais plus. Euh, Dol, c'est une toute petite ville qui est très jolie, mais il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pas très étudiant, donc bah, t'essayes d'avancer de... ouais, comme tu peux. La formation, on était 17 filles. Et les garçons, ils sont où Ben bah, pas là. <rire> <rire> bah, pas là. Ok, voilà. donc, 17 filles. Ambiance, bon, c'est hyper euh, genré, mais ça m'amuse, En d'une classe de 17 filles, euh, pff, ouais, c'est coton. Ouais. Bah, C'est-à-dire que j'ai eu des classes de filles, c'est coton, ouais. Pff, voilà. Mais c est, c est, c est... il faut de la mixité, c'est important, je pense. Ouais, la mixité, c'est bien. <rire> la mixité, c'est bien. Ouais, ouais. Alors, à la fin, c'était compliqué, hein. Pff, ouais, voilà et puis les embrouilles de filles moi ça me gave facilement donc euh... <rire> voilà voilà okay. donc euh, bah oui j'ai un peu tiré donc euh, là en fait euh, oh mon oui c'est bien tu es arrivé tu as dépassé voilà mais mon projet du coup je l'ai vraiment fait pour moi hmm. en me disant bah, en fait si je fais quelque chose qui me plaît pas et qui me pousse pas à aller vers quelque chose. Ah, tu vas euh... pas y faire. Ouais, ça finira pas. Je, je vais pas finir cette année et le but c'était quand même de la finir. Cette année <rire> Voilà, <rire> d'aller jusqu'au bout, de me dire ok bon bah, peu importe le résultat à la fin, je suis allée au bout, c'est pas grave euh, et voilà. Donc la soutenance. Et donc euh, je prépa... je, voilà, je prépare ce mémoire. Euh, je ça a été compliqué parce que voilà les, les profs nous ont pas accompagnés, euh, on nous disait une chose et son contraire jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à la fin de fin mm -hmm. en fait en nous disant « Mon mal de mémoire, euh, il n'est pas invalidant. » Et puis euh, le jour de l'examen, « Ah si, si, il est invalidant. Ok, bon, bah, d'accord, très bien. Euh, » <rire> Et ça a été vraiment ça jusqu'à jusqu mmh. la fin de l'année. Donc euh, c'était hyper anxiogène en fait euh, comme, euh, comme ambiance parce qu'en même temps, on avait le stress de, de ces examens, même si bon, c'était quand même nous qui tenions le, la, la rame euh, pour vous-même, pour votre réussite, tout ça. Bah, c'était quand même, ben bah, voilà, l'examen, faut, faut le passer et tout ça. Tu avais les profs derrière qui ne nous accompagnaient pas, euh, qui nous embrouillaient plus qu'autre chose à nous dire une chose et son contraire. Donc, euh, ouais, non, c'était assez compliqué comme dernière année euh, d'essayer de garder la tête hors de l'eau avec tout ça. Je, je, je regarde en haut, voilà, je regarde pas trop devant parce que sinon je me prends le mur, mais... <rire> voilà, on avance petit pas par petit pas, et en fait, euh, moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit de me dire, euh, bon bah, là, je suis, en fait, j'étais très déçue de cette formation, euh, de l'accompagnement qu'on a pu avoir, euh, donc euh, je, je me disais, bon, voilà, je, je prends ce que je peux prendre, et puis on verra pour la suite, quoi, c'est... Tant pis, là, euh, le fait est que j'ai pas rien appris non plus, parce que je partais vraiment de zéro. Mmh. Donc, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas le nier, mais j'ai appris beaucoup moins de choses que ce que j'espérais. Ok. Alors après, je maintiens toujours que tous les DNMAD euh, sont différents. Ah oui, oui. Tous les DNMAD sont différents. Et puis, bah, après, euh, l'accompagnement qu'on a eu, je ne sais pas si c'est lié à la COVID, formation à changement, ou oui, si c'est lié euh, à l'école, aux profs à l'équipe pédagogique euh, qu'on avait aussi, je pense qu'il y a plein de facteurs ouais. qui ont fait que... Et puis c'est vrai que nous, on est vraiment tombés dans les trois années de merde, quoi, putain... Marre. Euh... <rire> <Non>. Voilà <rire> Non, mais c'est vrai que dans le milieu de ouais. la culture, euh... bah, on est mal tombés, quoi <rire> C'était pas le moment de faire de la culture, euh... non, non L'art, tout ça, ouais, non, c'était les années mortes. Ouais. Donc, bah, euh, voilà, bonne chance. Okay. Donc, Des années mortes tu, et puis tu... un diplôme qui se crée aussi en même temps. C'est Il euh, ouais, y a plein de facteurs euh, aggravants. Voilà. Tu as ton diplôme. Donc, euh, je vais jusqu'au bout de ce diplôme. Et euh, là, l'idée, c'est après de, de, de faire un break. Hum. Donc, euh, bah, pause. Donc, la dernière partie vers laquelle on, on va, ouais. celle de qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu vas faire après voilà donc bah là je sors de cette formation euh, déçue <rire> euh, en me disant bon bah voilà j'ai fait quatre années d'études ça m'amène à quelque chose bah je sais pas trop quoi mais euh, on est là j'ai euh, un savoir-faire certes oui. euh, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans bah je sais pas parce que en même temps bah j'ai pas pu pratiquer tant que ça euh, je... les, les stages que j'ai pu faire c'était génial mais en même temps est-ce que je me vois faire ça toute ma vie, je ne sais pas non plus. Et puis après, le fait est qu'à force de, de faire les études, des petits boulots et tout ça, je me rends aussi compte que, bon, bah, moi, la routine, en fait, c'est ça qui me saoule. Oui, j'ai bien compris. Et que tu es une vadrouilleuse. Voilà. Et, et que bah, faire tout le temps la même chose, ouais, non, ce n'est pas possible. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas essayer de varier. Oui, mais il faut quand même bouffer. Oui, mais on peut bouffer en variant, bah, euh, oui. en ayant plusieurs... Euh, y a plusieurs euh, « capacités », entre mmh. guillemets. Oh, J'ai mis ma torse, je ne mmh. <rire> euh, Et c'est vrai que es, comme tu ne crains pas, effectivement, tu n'as pas peur des choses, tu vas. Et ça, ouais. c'est un avantage, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, on retombera toujours sur nos pattes. Voilà. Et puis en fait, euh, je, je, moi, le truc, c'est que... c'est pas que je suis intéressée, euh, il n'y a pas forcément une voie vers laquelle je me dis... Je vais ou je vais pas, c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent oui. et que j'ai envie de tout faire et j'ai pas envie de me restreindre à une seule chose. Voilà. Waouh. Bonjour. Donc, euh... <rire> Nickel. Voilà, voilà. Donc je Mais... te dis, je vais aller voir le monde. Oui. Voilà. Je, je me dis, euh, bah prenons une année pour euh, prendre du recul euh, sur tout ça, sur ok, bah qu'est-ce qu'on fait de toutes ces envies. Euh... Sachant qu'en en fait, euh, moi dans, dans l'idée, je, je m'en fiche un petit peu de, de, de gagner plein d'argent, d'être posé dans un boulot et de me dire « Ok, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai mon boulot, je gagne des thune, et puis euh, je fais ma vie comme ça, même si mon boulot, il ne me plaît pas forcément. » Bah ouais, non. On passe 90% de notre temps au boulot, euh, moi j'ai envie de prendre du plaisir là-dedans. Donc euh, si je veux prendre du plaisir, il faut que je varie les, les activités. Donc, bah, pourquoi pas essayer de, je sais pas, moi, après, euh, voilà, euh, peut-être faire des CAP ou des choses comme ça qui me permettent d'être pluridisciplinaire. Mais là, euh, cette année-là, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport, bon, il y a plein d'envies avec laquelle je commence. <rire> Donc, bah, je pars euh, un an en Irlande. Euh, un, pour euh, pratiquer un peu l'anglais, euh, histoire d'avoir un niveau un petit peu plus avancé que celui que j'ai actuellement. Yes, I think it is right, it is a good idea. Yes, yes. I think so too. <rire> <rire> ok, avance, <rire> Voilà, et donc euh, bah, là, on part à, à tous les deux avec euh, mon copain, euh, pendant un an, euh, en vadrouille. Euh, L'idée, c'est de faire du woofing. Alors donc qu qu'est-ce que le woofing c'est <rire> ta post culture. <rire> euh, donc le woofing, en fait, c'est euh, l'idée d'aller chez l'habitant et d'être euh, nourri, logé, blanchi euh, pendant le laps de temps où on est là-bas. Et en contrepartie, et eh ben on travaille chez eux pour les activités qu'il y a à faire. Donc euh, principalement, c'est beaucoup de, de fermes euh, et le woofing, c'est beaucoup de gens aussi qui se dirigent vers euh, des pratiques éco-responsables. Donc, euh, des, des, des fermes qui essayent de, de, de, de retourner un petit peu plus au vert, euh, avec mm. des, des, des, des méthodes un peu plus bio, un peu plus ouais, écolo, quoi. <rire> et après, ce n'est pas forcément que des fermes non plus. On peut arriver chez des gens qui ont juste euh, envie de partager des choses avec des gens, euh, qui ont besoin d'aide un peu pour rénover la maison, euh, mm. d'une manière un peu plus écologique aussi. Oui, les chantiers ou... participatifs et tout voilà. ça. Ouais ce genre de choses aussi, et donc c'est vraiment un, un, un, un principe d'échange, d'échange de, de bons procédés, ok, bon, bah, je t'aide à, à, à oui, faire mais... les tâches qu'il y a à faire chez toi pour 20h, heures, 21h heures par semaine, et après moi je fais ce que je veux, je vais visiter, je fais du tourisme, et en contrepartie, bah, tu, tu m'héberges, tu me fais partager ta culture, parce que c'est aussi ça l'idée, oui. c'est d'être peigné bah, dans la culture, parce que là on va être chez l'habitant vraiment, donc euh, bah ouais, là on va on va pouvoir bien voir euh, les Irlandais de, de bien près <rire> et puis bah oui voilà pouvoir et prendre pourquoi l'Irlande, d'ailleurs pourquoi pas un autre pays euh, bah, on voulait un pays anglophone euh, on voulait un pays anglophone euh, moi je voulais quelque chose de vert en fait j'avais j'avais mmh. envie de verdure euh, lui, qui s'était dit l'Australie, moi j'avais dit non, il y a trop de bestioles là-bas. Et puis euh, surtout, il y a trop de gens qui vont en Australie, donc euh, bah, je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc euh, non, l'Australie, non. Euh, et après, il y avait les États-Unis, donc c'est vachement cool au niveau des paysages. Il y a des choses incroyables là-bas, mais euh, par contre, au niveau des visas, c'est hyper compliqué. Oui, et puis l'impact écologique, parce qu'à moins d'y qu aller en ferry ou en voile... L'avion, voilà. et si on peut commencer à réduire, effectivement, ouais. donc toi ça. tu vas y aller. Alors, justement, pour cet impact écologique, et c'est ce truc vachement bien que tu as décidé de faire, mm. c'est qu'au début, je me souviens, vous vouliez un camping-car, etc., ouais, mais c'est cher, ménager. sauf à trouver effectivement quelque chose qui est compliqué, beaucoup de réparations, ça pollue, ouais. et finalement, vous faites quelque chose d'hyper courageux, mais pas tant que ça, parce que vous êtes beaucoup à le faire, en fait, mm. mine de mm. rien. C'est Eh bien, on part en sac à dos, euh, avec notre petite fille se lever, exactement, et on demande de euh, laisser la carte, euh, voilà. <rire> Et, euh, et ouais, on part avec notre pouce levé, euh, en espérant que des gens nous prennent sur la route pour nous amener là où on veut aller. <rire> et euh, ouais, l'idée c'est de, de faire un maximum de stops euh, pour aller d'un point A à un point B et se balader un petit peu euh, bah, de partout. Ok. Et quand <rire> vous allez rencontrer avez... des gens et euh... Quand tu arrives en Irlande, tu restes combien de temps chez les... ton premier Parce que tu vas, pas, tu vas vadrouiller, ouais. en angleterre mais euh... bah, Alors déjà, avant d'arriver en Irlande, on fait un premier woofing en Bretagne, euh, en France. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, on, va, on va essayer de commencer avec euh, une langue qu'on connaît. Puis on va chez quelqu'un qu'on connaît aussi, qui est déjà allé en Irlande. Donc on en profite. Euh, c'est intelligent. Pour, euh, non mais c'est top. Hein. Voilà. Mmh. Et on arrive en Irlande euh, à Cork. Euh, donc on continue notre petit périple en stop pour arriver jusqu'à notre premier... Host, et, euh, et là on reste trois semaines chez lui. Euh, donc là, le premier, ça va pas être trop dur, je pense, parce que en gros, on est sur un, un site de, de Woofing. Alors, on a deux sites, on a le site Woofing Ireland et le site Workaway euh, qui permettent en fait de répertorier toutes les personnes qui sont prêtes à t'accueillir euh, en contrepartie d'un peu de boulot. Mais du coup, c'est bien, c'est carré, les gens. Euh, est, ils, sont, ils sont vérifiés au niveau de leur identité et tout ça, et il y a des commentaires, des inscriptions. Ah, c'est très bien, c'est pour nils. un principe de troc parce que c'est ça, d'une certaine manière, je trouve ça très bien, très voilà, organisé. Ouais. C'est ça. Donc euh, ouais, non, c'est très cool. Et, euh, et donc là, la première personne chez qui on va, euh, lui, il a un vieux cottage éventuellement à, à bricoler, à garder en état. Mais à côté de ça, il dit, bon, ben bah, voilà, euh, moi, le travail que j'ai à faire, c'est faire du, du kayak, euh, des randonnées, et profiter de la vue qu'on a. Ça va vous T'es contente. Oui, voilà. en ouais. premier lieu, ouais. c'est cool, quoi. Ouais, ouais, non, c'est carrément cool. <rire> Donc, oui, tu vas apprendre tellement de choses et tellement variées. Après, tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver et les rencontres que tu me disais que tu vas faire mmh. qui peuvent changer ton orientation ou votre orientation à tous les deux. Ouais. Et on ne sait pas. Et c'est ça qui est, qui est chouette aujourd'hui, ouais. de pouvoir aller rencontrer les gens, dans ces conditions-là. Oui, bah, euh, c'est ça, en fait. Euh, là, on est vraiment dans une idée de, de rencontre, quoi. Et, Mais ça et, se fait de plus en plus pour, pour votre génération. La mienne, ouais. moins. De voyager, de, oh, partir, ça, et de, de... Ouais, Oui, ça, c'est bien. Ouais. Et puis, bah, en fait, on a un peu commencé ça en faisant les vendanges, là, cette année... Euh... C'était une expérience qu'on voulait faire depuis longtemps, mais vu qu'en principe ça se passe entre fin août, début oui. septembre, on a tous repris le boulot, les études, du coup c'est compliqué de les faire. Bon, là ça s'est fait fin août, bah oui, comme, voilà. comme euh, mais euh, on allait dans un, dans un tout petit vignoble et c'était incroyable comme expérience de vie. On dormait tous dans le dortoir, euh, ouais, ben, on ouais. travaillait tous ensemble, on mangeait tous ensemble, le midi, le soir. Tu euh, t'apprends à communiquer quels que soient les pays, parce que tu as qu'il euh, ouais. y en a 36 000 euh, contrées. Donc euh, c'est ouais, non c'était génial et c'était un, un bon commencement en fait euh, à cette expérience qui Donc nous attend après. Donc tu pars quoi. effectivement la semaine prochaine. Je, je pars sais. mardi là ouais. Et un dernier point je voulais voir avec toi. Euh, dernier point je voulais voir avec vous mademoiselle. Oui. <rire> c'est qu'en fait tu t'es quand même battu aussi, c'est le dernier point ce dans ta scolarité contre quelque chose qu'on que tu contre lequel tu peux rien moi c'est le daltonisme, toi effectivement c'est la dysorthographie. Exactement. Et euh, et vas-y, raconte-nous et comment est-ce que tu as mis en place, justement, pour euh, remédier à ça mmh. Eh bien, alors, la dysorthographie, moi, ça me suit depuis bah, tout le petit. CP, ouais, okay. je, je voyais un orthophoniste. qu'est-ce que c'est exactement Et c'est euh... quoi la différence avec la dyslexie oh là, Alors, euh... <rire> voilà. eh <ouais>, vas-y. <rire> bah, moi, au niveau de mes difficultés, c'était bah, principalement à tout ce qui est lié euh, à l'orthographe. Donc, j'avais des gros problèmes bah, pour euh, écrire. Euh comme Il faut sans faire trop de fautes aux grandes dames de mes professeurs, <rire> et, euh, et donc, ouais, bon, pendant toute ma scolarité, ça m'a suivi euh, le ouais, c'est ces problèmes d'écriture. Du coup, j'avais plus de mal aussi à, au début à, à lire au même rythme que les autres parce que bah, il me fallait plus de temps intégrer. Ok, alors cette orthographe là ça se prononce comme ça, donc c'est ce mot là, ok, et donc, c'est ouais, c'est des, des problèmes de rapidité principalement. Et donc, ouais, ça m'a handicapée ouais, pendant toute ma scolarité, euh, que ce soit primaire, collège. Alors on lycée. tâche de mettre euh, des choses en place aussi, mais c'est complexe sur une classe entière parce mmh. qu'il y a du monde. Mmh. Mais euh, oui, c'est vrai que tu as été résiliente, c'est-à-dire que tu t'es toujours battue, as été, tes parents ont mis en place un suivi, il me semble. Ouais. Bah, oui, j'étais suivie par une orthophoniste, donc j'avais euh, des, des, des cours entre guillemets, ouais. avec elle euh, bah, pendant. Ouais, euh, primaire-collège hmm. et donc ça m'a beaucoup aidé hein, ah, euh, à avancer ouais. euh, et puis à travailler un peu mieux ces oh, difficultés. Fait. Et puis à côté de ça, euh, pendant la scolarité, il y avait quand même des aménagements euh, avec des tiers-temps pour, hmm. pour le brevet par exemple. Bon, pour le lycée, ils ont fait une réforme, ils ont dit que les dix orthographiques, c'était pas assez gros. Euh pour avoir un aménagement, mais c'est pas grave, on l'a fait avec. Oui. Alors, heureusement, t'es une battante, oui, oui. et qu'il a bien fallu survivre. Oui. Bah, en fait, quand ce genre de difficulté, tu fais avec, et puis bah, ouais. voilà, c'est comme ça. L'avantage, c'est quand on vous regarde, ce qui est important, c'est ce que vous avez dans la tête. Après, la formulation et l'écriture, on fait ce qu'on peut, on s'arrangera, on trouvera, mais c'est important. Après, il faut tomber ouais. sur des, voilà, des, des profs qui sont compréhensifs aussi, et, qui, qui arrivent à voir que bah, okay, tout le monde n'est pas foutu pareil et tout le monde n'a pas la même façon d'apprendre non plus. Et c'est normal, il y en a qui ont des difficultés, bon bah ok on fait avec, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. <rire> Donc bah, quand les profs étaient pas réceptifs, bon bah tu fais comme tu peux, quoi, tu t'accroches derrière et tu essayes de suivre. Voilà, je ne suis pas la plus à plaindre, il y en a qui, sont, qui ont encore plus de difficultés que moi, je prends par exemple ma sœur qui elle accumule tous les dispositifs inimaginables. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça reste quand même des difficultés, il faut arriver à avancer avec, et, mais tu, ça, ça se fait, oui. ça se fait. C'est une méthode de boulot qu'il faut apprendre à, à acquérir, et, et c'est selon toi en fait, c'est surtout ça, il faut, faut réussir à trouver ta méthode de travail. Après ça, je pense que c'est propre à chacun aussi, hein, parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas de difficultés que tu arrives à suivre les cours euh, on voit bien tous les gens qui, qui se réorientent dès le lycée parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la scolarité lambda, bah ouais c'est le, le système scolaire il n'est pas fait pour tout le monde et, et c'est pas grave. Non. C'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est que mm. ok, bah c'est pas parce que tu t'es pas bon à l'école que bah t'es pas intelligent ou que il y, y a des problèmes derrière quoi. Voilà. Merci okay. Jeanne, c'était cool pour terminer ça va bien, c'est une note positive et tout ça j'aime bien, ouais. bon alors je... Bah, je te souhaite bon voyage, bah, tout merci. ça tu nous enverras des photos j'essaierai <rire> allez ciao on coupe